questions que tu passais sans me toucher. Il est hâte de questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ah, ben, je je me me qui à donnait à César C'est bien. de bien. César oh! C'est a il oh! dormi il a dormi il a dormi C'est a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 je suis un peu Il y a question que comme ça. Car je n'ai jamais vu un dent te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un date chercher sans te trouver. Je suis arrivé le 26 novembre. Je suis passé par ici le 2 décembre dernier. En tout cas, les Ivoiriens m'ont réservé un accueil plus que chaleureux. Je suis allé m'installer à Diberoua, chez moi. Et c'est hier que j'ai reçu la visite de quelques membres du bureau de comment la, la, Defad. la DEFAD. Donc, euh, après avoir échangé avec eux, je leur ai promis que je passerai aujourd'hui à votre siège. Pour vous saluer pour connaître aussi là où vous êtes. Parce que quand j'ai fini de les écouter, j'ai trouvé nécessaire de venir les voir. Ils m'ont fait un cadeau là, qui m'a émerveillé. Il y avait certes le Pankita, mais il y avait le sac surtout, qui était l'emballage du cadeau. Et j'ai demandé, mais ça là, vous avez payé ça où Ils ont dit non, c'est nous-mêmes qui fabriquons. J'ai dit où Ils ont dit à notre siège à Gagnon. Et j'ai promis que je passerai aujourd'hui. Je suis donc passé vous saluer. Je suis donc passé vous encourager. Je suis, je suis passé vous dire comme ce que je leur ai dit hier vivre avec un handicap c'est pas la fin du monde. Vous êtes aussi des êtres humains. Vous êtes des hommes et des femmes à part entière comme nous. Ceux qui ne savent pas ça, ceux qui ne connaissent pas la vie, peuvent ne pas avoir du respect pour les personnes qui vivent avec un handicap. Parce qu'à tout moment, tu peux rejoindre l'autre camp. À tout moment. C'est pourquoi on doit vous respecter. C'est pourquoi... On doit vous soutenir. Et c'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui pour vous saluer. On a appris votre arrivée dans la région. Mais on n'a pas pu se fondre à la population qui allait avec vous là-bas. ça. Compte tenu de notre État. Donc on a laissé la chose se dégraisser un peu. Et puis on a effectué ce pas accompli là vers vous. Ce n'est pas un cadeau. C'est ce qu'on a pu vous offrir, en tout cas pour vous dire, Yako, votre absence était ressentie comme une privation ici. Mais, Dieu merci, vous êtes revenu parmi nous. moi mais je me demande si c'est... Si c'est lui... Ouais, je ne peux pas me trouver auprès de lui. Je peux pas me trouver auprès de lui. c'est pas possible. Venez nous trouver dans notre trou ici, vraiment. c'est tac-là nous va droit au cœur. Chez nous, quand tu pas suivi dire que je dis Bon, il faut me pincer d'avoir. <rire> voilà. Je oui. prends photo, prenez photo. Tu m'as pincé C'est moi, non Oui, oui. oui. Ah, voilà. C'est lui, oui. oui. hein oui. Tu m'as pincé, moi aussi, il y a tes oui. bon. de <rire> Le Débouillez ma pincé Regardez les merveilles de Rukia. Wow, Ylli oui. regarde les merveilles de couture. Voilà son sac qui a fini un mois hier oui. C'est joli ça. Alors c'est toi-même qui fais ça? Ou Où t'as appris à faire la couture? Ah ok. Et une machine comme ça pour l'installer, ça coûte combien? laisse-moi y penser. Oui. Oui. Oui. Oui. Pour installer une machine comme ça, ça fait 60 000. Et vous, en avez combien ici oui. Oui. La... Donc, 10 depuis chaque machine. Oui. Oui. Ça, ça fait quoi oui. Broderie. Oui. Ah, c'est Broderie. Oui. Et là, c'est combien 200 oui. 000. Bon, ça, c'est truc que ça Il ouais. Hein? un sac pour toi, oui Mais je suis séduit hein? Je et je pense que Vous méritez qu'on vous aide, qu'on vous soutienne Vous méritez qu'on vous aide, qu'on vous soutienne J'imagine que C'est pas parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de machines Mais c'est parce qu'il C'est parce qu'il n'y a pas d'argent ça. Oui. Donc il faut bien que les personnes de bonne volonté puissent aider l'association des personnes handicapées de la région ou du département de Ghanoua. Voilà, et moi je suis là pour lancer cette appel Je suis là avec Rukia, qui est venue me voir hier, qui fait ses merveilles-là. Oui. Au lieu de mendier, dans la rue, elle fait ses merveilles-là. Elle travaille, elle préfère travailler pour voir sa dignité. Et elle fait tout ça. Je pense que, moi bon, j'invite tout le monde, à euh, acheter un petit sac, c'est aider cette association. Et puis ceux qui peuvent, je pense que cette machine coûte 60 000 francs. Tu peux même acheter 10, et puis ça ne va pas gâter tes projets. Ça va diminuer ton argent. Il y en a dans ce pays là qui peuvent faire ça. Cette machine coûte 250 000, ça lui permet euh, de faire ce qu'il faut, de, de faufiler, et ça c'est pour broder aussi. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut aider nos frères et nos sœurs. Je suis là pour les encourager et pour les aider à, à, à avoir le matériel qu'il faut. Donc, pour donner l'exemple moi-même, au nom du COGEP, on va vous remettre 250 000 francs pour d'abord acheter et payer une telle machine. Voilà. C'est important. En tout cas, je vous encourage. Je vous félicite. Et puis, tu fais un sac à Kobi Mmh. Ah, 500, ah, ça. Tu n'es jamais. ça c'est 1500. Ah c'est 1500. Tu exposes ou bien c'est ça qu'on paye C'est ça qu'on paye. Ah. Il y en a un là-bas à 2500. Bon, je m'en vais avec tout. hein. Oui, oui. Après, il y a des punaises. Ah, il y a des punaises dessus. C'est valable pour le marché. On oui. les acheter au marché comme pour les bourses au supermarché. Car je Envoyez, jamais... Envoyez sur moi Je suis venu, tout de si de venu de payer, de payer tout filles je, filles la filles je, je la tout Je ramasse tout Je paye tout Elle va faire la comptabilité Elle mérite d'être encouragée Il est de question Que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais vu Un homme te chercher Sans te trouver je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est papa, eté, et baba, et baba, et baba, baba, et baba, Il est hors de et question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça.